Neuf principes pour soutenir l'apprentissage à distance ou à deux mètres, c'est maintenant que ça commence. Alors, depuis quelques semaines, en fait six semaines presque, nous sommes toutes et toutes confinés à la maison, chez nous, en isolement et on assiste à un paquet de situations, on est témoin d'images qu'on n'a jamais vues dans toute notre vie, d'images qui se produisent à l'échelle de la planète. En hein, nos cours d'école, ont l'air d'une scène de crime, on dirait qu'ils sont barricadés, interdites, alors qu'à ce moment, elles devraient foisonner d'élèves qui courent, qui bougent, qui crient. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? C'est le désert. Ça a l'air très triste et c'est vraiment désolant, désolant. Nos écoles secondaires ont l'air mortes également, alors qu'il y aurait un tas d'ados qui se promèneraient avec leur musique sur l'épaule et qu'on entendrait, qui nous dérangerait quasiment. Mais là, nos, ces ados-là, ils ne sont pas là, on les voit pas c'est silence total, c'est désertique, c'est vraiment triste. Même les parcs ont l'air aussi des scènes de, de crime, donc, euh, euh, et qui, euh, on arrive dans nos parcs et on voit ça, c'est tellement désolant, c'est interdit, des grosses affiches qui nous disent « pas le droit d'aller là, pas le droit de, de rien faire » et en plus, bien, c'est tout barricadé. On observe aussi toutes sortes de phénomènes inusités qu'on n'a jamais vus avant. Par exemple, moi où j'habite, juste derrière chez moi, dans le stationnement, il y, a, il, y a, euh, il y a un édifice municipal et les employés, la semaine dernière, ont tenu une réunion à l'extérieur, à deux mètres de distance, imaginez. Et donc, ils étaient tous dans le stationnement. On n'a jamais vu ça avant, hein? ça n'existait pas ça, tenir une réunion à l'extérieur. Et bien là, on fait ça maintenant, on voit ça des gens qui font des choses comme ça, c'est vraiment déstabilisant. La plupart d'entre nous, on a eu actuellement des réunions, comme on en a eu, on a eu un webinar ce matin, cet après-midi plutôt, je ne sais pas ce que j'ai à dire ce matin. Donc cet après-midi, voici une partie de, de l'équipe de travail avec qui euh, on, je suis. Par exemple, il y a Alexandre en, en bas au centre, que vous voyez là, qui est avec moi aujourd'hui, qui, qui vous soutient. Eh bien, c'est d'autres membres de notre équipe, hein, Marie-Soleil, Marjorie, Mélissa, Annie, qui sont avec nous. Nous, là, on est habitués de travailler à distance parce qu'il y a une partie de notre équipe qui est à Québec, une à Saint-Hyacinthe, puis une autre à Sainte-Thérèse. Donc, on est habitués, nous, de faire de la visioconférence. On travaille avec ces outils-là pratiquement tous les jours. Alors, la différence, c'est qu'on est chacun chez soi. C'est depuis euh, six semaines, comparativement avant, où on était euh, euh, chantant qui pas accès aux documents. Alors, Alexandre va donner le lien vers le document, là, si tu ne le vois pas. Donc, euh, on est, nous, habitués d'utiliser ça, mais la plupart d'entre nous, on n'est pas habitués de travailler en visio. On fait, ça occasionne toutes sortes de situations euh, pas toujours confortables. Nos enfants qui arrivent derrière nous, qui viennent nous déranger pendant une réunion, on est quand, alors qu'on est en train de parler avec des collègues, on a euh, ou encore le, le son couple, on ne s'entend plus, on ne sait plus ce qui se passe, ou on, on pense qu'on a parlé, on parle pendant une minute et demie, puis là on se rend compte que personne nous a entendu, il faut tout recommencer. On a toutes sortes de situations, même dans nos vies personnelles. Moi, j'ai fêté deux, deux de nos enfants, on les a fêtées, donc on va témoigner on a fêté l'anniversaire de deux de nos enfants à distance, de cette façon-là, en visioconférence, en, en soufflant la chante à la distance, en, en avant le verre euh, devant les, la caméra. Et donc, on vit toutes sortes de situations complètement déstabilisantes, parce que ces situations-là, on ne on vivait pas ça avant. Quand on voulait voir notre famille, bien, on se déplaçait, on allait voir notre monde, on vivait des choses vraiment euh, tout, tout à fait euh, naturelles, normales, comme on est habitué de les faire. Imaginez ma, ma conjointe, qui est orthopédagogue dans une école primaire, a décidé pour soutenir ses élèves de créer des petites histoires euh, avec, avec une application sur iPad, le Book Creator, elle a créé des, des histoires pour, avec un petit toutou qu'on avait à la maison, elle a créé des histoires pour envoyer une histoire numérique à ses élèves en format PDF, et là, les enfants étaient capables de lire l'histoire elle, avec un outil de visio, elle les accompagnait pour pratiquer un peu de lecture avec eux. Bien, imaginez dans une des histoires, euh, le, le toutou de et ma conjointe, Daniel. Elle s'appelle Nani. Mani, en se promenant dans la rue, en allant au parc, a rencontré, rencontré Caramel, son ami. Et puis, ben, Caramel est obligé de se tenir à deux mètres de distance. Elle revient à la maison, tout triste. mais son papa la met en contact avec un autre, son ami Caramel, toutou, à distance. Et ils sont capables de se retrouver. Imaginez, même dans nos histoires, dans nos fictions, on met la vision maintenant. Donc, ça nous touche, ça nous bouleverse. On vit des choses extraordinaires. Peut-être qu'en classe, vous avez eu des, rencontres, des moments magiques, pas en classe, mais à distance avec votre groupe, vos élèves. Peut-être que vous avez vécu des choses super extraordinaires, mais peut-être que vous avez vécu des choses très difficiles aussi. Moi, je peux vous témoigner que depuis le début de la pandémie, depuis qu'on est isolé chacun chez soi, il y a des journées où je suis vraiment motivé. J'ai le goût de changer, j'ai le goût de contribuer de faire le mieux de plus que je peux. Puis Le lendemain, je peux me réveiller puis j'ai le goût de me rouler en boule puis de rester tout seul dans mon coin puis, de, puis de, de, on dirait que j'ai aucune motivation, j'ai le goût de rien faire, je veux rester chez nous, puis rien faire, mais je veux rester chez nous, ça va, c'est pas compliqué, mais j'ai aucune motivation, puis même parfois ces émotions-là, oui, je peux oui, les vivre plusieurs fois à l'intérieur d'une même journée. Si de en motivation, baisse de, de motivation, je suis un peu d'accord, je pense que quelqu'un se trouve un retour dessus, alors ce serait bien que vous désactivisez votre métier, je pense que c'est l'île de et désactiver son micro, ça aiderait tout le monde. En ce moment, ça fait un retour de son. Okay? Sinon, Alexandre, je te laisse t'en écouter. Alors, on vit toutes sortes d'émotions en dents de scie, tout le monde. Et tout ça, c'est tout à fait normal qu'on vive ces émotions-là en dents de C'est hein? tout à fait normal parce que quand on vit des situations qui sont hors du commun, hors de l'ordinaire, qu'on vit surtout à une échelle aussi grande, autant de personnes qui sont... Euh, qui sont à la fois connectés, mais qui sont déconnectés du réel, qui ont, on ne sait plus trop où se situer. Hein. On a eu, en éducation, toutes sortes de, de mots d'ordre qui n'étaient pas toujours clairs. On se demandait ce qu'on devait faire, si on devait agir. Appeler à la maison, ce n'est pas toujours facile, pas toujours évident. On, donc, c'est normal de se sentir dans des émotions qui sont en dentis à tous les jours, même tous les jours, de vivre ces émotions-là. Bien, merci, euh, Mélanie. Oui, hein, je, il y a plein de gens qui me témoignent ça, que ça fait du bien de savoir que c'est normal de ne pas se sentir, d'être tout le monde ensemble et que ça fait du bien d'être ensemble et de savoir que c'est normal euh, de, de pouvoir parler, qu'on ne se sent pas toujours bien, qu'on a des hauts et des bas et ça, c'est tout à fait normal de ressentir ça. Je vous propose un atelier en deux temps. Euh, les deux temps sont les suivants. D'abord, euh, je vais vous présenter trois éléments plus théoriques. D'abord, le fonctionnement du cerveau, les dimensions socio affectives de l'être humain, puis ensuite de ça, je vais parler de, de neuf principes qui pourraient nous inspirer en éducation. Puis, dans le deuxième temps de l'atelier, en fait, ça plus vers la fin de l'atelier, ça, peut-être les 20 dernières minutes, je vous propose qu'on mette en, en commun notre intelligence collective pour trouver des pistes d'action qui vont nous aider à, à peut-être trouver des façons d'agir plus adéquatement possible dans la situation qui est complètement inusitée, qui est complètement nouvelle, qu'on ne connaît pas. Allons-y avec la première, le premier élément. Le premier, c'est le fonctionnement du cerveau. Eh bien, le fonctionnement de notre cerveau, là, vous vous, vous demandez peut-être pourquoi je vous ai parlé, je vous montre un, un cerveau, mais pourquoi je vous ai montré une forêt quand je vous parle du fonctionnement du cerveau? Eh bien, parce que dans le fonctionnement du cerveau, en fait, euh, il y a Steve Masson, un spécialiste en neuroéducation américaine, hein, qui parle du cerveau euh, et qui, euh, quand il parle du cerveau, il dit que c'est un peu comme si notre cerveau, c'est comme une forêt qui est, qui est à défricher. Et quand on veut faire fonctionner notre cerveau, on a besoin dans notre cerveau de créer des sentiers pour gagner en efficacité. Euh, donc, pour gagner en efficacité, ce qu'on a besoin, c'est d'utiliser, de créer des sentiers qui vont nous aider à faire des liens entre les connaissances que l'on a dans notre cerveau. C'est ce euh, euh, comme ça que, que Steve Masson nomme les sentiers qu'on trace dans notre forêt. Alors, plus on utilise un sentier souvent, plus on devient efficace à utiliser ce sentier-là. Dans notre cerveau, c'est exactement ça ce qui se passe. On crée des sentiers entre des informations. Plus on utilise souvent un même sentier, on devient efficace et on n'a plus besoin de réfléchir et on est capable d'automatiser les tâches. C'est comme ça qu'on l'appelle aussi, quand on crée des sentiers, ça veut dire automatiser les tâches. C'est une autre façon de le dire. Par exemple, euh, peut-être que vous êtes en contact avec des jeunes adultes qui sont en train d'apprendre à conduire. Alors, nous comme adultes, quand ça fait des années qu'on conduit, on, on embarque dans la voiture, on part, on conduit tout de suite. Un jeune qui commence à conduire, bien, il y en a parfois pour cinq minutes, juste à ajuster son miroir, s'assurer que tous ces réglages sont corrects, le siège est comme il faut, je l'avance, je recule quatre fois avant de trouver la bonne façon, le confort, mes miroirs et tout ça. Donc, quand je démarre ma voiture, bien là, j'ai tellement d'informations, j'ai tellement de sentiers à tracer en même temps dans mon cerveau que je suis au ralenti parce que c'est très ardu, parce que j'ai plein de branches à tasser et tout ça. Alors, quand ça fait quelques semaines, quelques mois, quelques années que je conduis, ben je deviens très habitué et il y a plein de choses que je n'ai même plus besoin de réfléchir parce qu'elles se font automatiquement. J'ai créé dans mon cerveau des automatismes. C'est pour ça qu'à l'école, avec nos élèves, souvent on va demander à nos élèves de répéter les mêmes tâches plusieurs fois. On va leur répéter l'information plusieurs fois. On va leur demander, eux, d'emprunter souvent les mêmes sentiers afin de justement tracer ces sentiers-là et qu'ils deviennent à automatiser des tâches et qu'ils deviennent efficaces et Donc, à réaliser un certain nombre de tâches. C'est pour ça que dans, dans, euh, euh, quand on est dans, dans, le, le, dans, notre, dans notre cerveau, on a besoin de faire fonctionner. Ça, ça me fait penser à, un, à une petite anecdote que j'ai vécue il y a quelques années. J'étais avec euh, mon collègue Sébastien, en fait. Tout, moi, je travaille, mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, c'est Benoît Petit, vous, êtes, vous voyez mon nom en haut, mais je travaille au sein du récit. Hein. Le récit, c'est un, un réseau de conseillers pédagogiques partout à travers le Québec qui, qui soutient les enseignantes et les enseignants partout à travers le, le Québec pour vous former, vous accompagner pour intégrer le numérique en classe. Alors en ce moment, on essaie le mieux possible de vous soutenir parce que, entre autres, pour ceux qui travaillent à distance, on a beaucoup besoin d'utiliser les technologies. Mais nous, ce réseau de conseillers pédagogiques-là. On se réunit une fois par année, par année, pendant trois jours, et on se forme entre nous. Alors, depuis une coupe d'années, on va au Mont-Saint-Anne pour vivre ça, puis en fin de journée, les soirées, on, on fait parfois des activités plus sociales pour apprendre à se connaître un peu mieux. Alors, il y avait une activité, c'est la course en forêt. Et Sébastien s'est inscrit à cette activité, et quand il est arrivé à son activité, il était cinq minutes en retard, mais là, il a décidé de partir par lui-même et d'aller courir dans la forêt. Alors, il a couru pendant 20 minutes, au bout de 20 minutes, il décide de revenir sur ses pas, mais ça fait à peu près cinq minutes qu'il court, il se rend compte qu'il ne reconnaît plus son sentier. Il ne sait plus où il est rendu, il est complètement perdu. Et là, on est à la brûlante, on est en fin d'après-midi, début de soirée. Là, il se dit, je suis seulement à 20 minutes, mais je pourrais complètement être perdu parce que c'est possible, que je ne retrouve plus du tout mon sentier, parce que j ai, j ai mon, sentier, mon sentier que j'utilisais, euh, je ne le trouve plus, je ne me reconnais pas, je ne sais pas comment je vais faire. Là, il s'est mis à comprendre ce que pouvaient vivre des gens qui sont perdus en forêt, la panique qu'ils peuvent ressentir. Mais heureusement, mon, mon ami Sébastien est un gars très prévoyant. Alors, il y avait avec lui sa montre connectée. Donc, euh, il a pu, euh, à, grâce à sa montre connectée, euh, se retrouver son chemin. Sa montre avec son GPS, lui a dit voici par là, va à gauche, à droite Et là, il s'est retrouvé son chemin. Mais si je reviens à mon sentier, en fait, ce qui se passait dans le cerveau de Sébastien. C'est justement c'est un sentier pas connu. Sébastien il court souvent en forêt là, il y a bête dans les Laurentides. Il va souvent courir en forêt. Il utilise souvent les mêmes sentiers. Alors quand il court, il peut penser à mille et une autre choses, à sa famille, ses enfants, son travail, n'importe quoi. Il va retrouver son sentier très facilement parce qu'il utilise souvent ce sentier-là. Il y a un sentier très bien tracé. C'est marqué dans son cerveau et il n'y a aucune misère à se retrouver. Mais notre cerveau fonctionne comme ça quand on se retrouve dans des situations inédites, non connues. Le changement, on est souvent déstabilisé parce que on n'est plus dans nos repères. On retrouve notre, notre cerveau a de la difficulté à trouver ses bons sentiers. Ça contribue à notre état affectif dont je parlais tout à l'heure puis qu'on est un peu déstabilisé. Mais notre cerveau aussi, lui, a de la difficulté à fonctionner adéquatement parce qu'il reconnaît pas des sentiers. Entre autres, il y a de la misère à trouver les sentiers parce qu'il y a peut-être de nouveaux sentiers qu'il connaît pas, qui ont l'air obstrués, qu'il les voit pas trop. Il y a de la difficulté à les regarder parce que il y a plein d'obstacles qui se présentent devant euh, ces sentiers-là. Ou encore parce que, si ce n'est pas des obstacles, c'est peut-être parce que certains de ces sentiers-là peuvent lui paraître trop difficiles, donc trop, trop abrupts, Il se dit ben, « est-ce que je m'engage dans ce sentier-là sans savoir si de l'autre côté, je vais avoir ce que j'ai besoin, ça va répondre à mes besoins. » Alors notre cerveau, il résiste à ça, il ne veut pas trop emprunter ces sentiers-là parce qu'il n'est pas habitué, il ne sait pas quest ce qu'il va avoir de l'autre côté. Donc, notre cerveau aime s'apprendre son sentier commun. Et quand on est dans des situations comme on est actuellement, parfois on a tendance à, à vouloir utiliser les sentiers qu'on connaît et ça se peut que ça fonctionne pas très, très, très bien. Tout ça parce que c'est n'est peut-être pas la réponse adéquate à la situation. C'est comme ça qu'appelle, ça c'est un autre spécialiste en neuroéducation, euh, Olivier Oudet. Olivier Oudet, c'est un spécialiste français qui, lui, parle du fonctionnement du cerveau, il dit, on, oui, on a besoin de créer des automatismes dans notre cerveau, mais pour être vraiment intelligent, on ne peut pas créer juste des automatismes, il faut créer aussi des inhibitions. Les inhibitions, c'est quoi? C'est la, la capacité à reconnaître que ma réponse automatique à une nouvelle situation n'est pas la réponse adéquate. Et ça m'oblige à m'arrêter et à me demander quelle est la réponse la plus adéquate. Est-ce que c'est de mobiliser ce que je connais déjà autrement? Est-ce que c'est de créer complètement quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est de, de peut-être juste bifurquer ou de mettre en commun avec d'autres mondes pour trouver d'autres solutions? Donc, l'intelligence, c'est la capacité de combiner efficacement automatisme et inhibition. Donc, Olivier Oudé, euh, Alexandre pourra vous donner un lien vers euh, un, un, une vidéo YouTube où Olivier explique ex très bien ce, ce, ce phénomène-là de l'inhibition et de l'automatisme. Parce qu'au fond, dans notre cerveau, ce qu'on a peut-être besoin de faire, c'est simplement tourner la caméra. Hein? On était en mode portrait depuis tout à l'heure, alors que peut-être on a besoin d'être en mode paysage, d'élargir nos horizons, de regarder autrement, de voir. Merci euh, Alexandre, c'est la, la, la vidéo qui est présentée, le YouTube, c'est Olivier Oudé. Donc, merci, merci de préciser. Donc, peut-être qu'on a besoin de regarder plus large, et peut-être qu'en regardant juste un peu plus large, on va apercevoir de nouveaux sentiers, on va trouver de nouvelles solutions, on va mettre en commun notre intelligence collective pour être capable de mobiliser nos ressources qu'on a, nos connaissances qu'on a tout le monde, mais d'une nouvelle manière. Je vous donne un exemple avec, euh, avec ma conjointe, euh, euh, en fin de semaine, on réfléchissait parce qu'elle est, est orthopédagogue au primaire, elle se demandait comment on va organiser les récréations dans la cour d'école, on ne peut pas être tout le monde en même temps dehors, on peut, euh, comment on va organiser, alors euh, on s'est mis à la tâche, puis on a créé un nouvel horaire, on s'est dit bon, qu'est-ce que ça pourrait être euh, un horaire euh, dans un contexte de, de, de, de, de déconfinement, alors on, on, a, on a partagé ça dans les, dans les médias sociaux, hein. euh, l'adresse à Alexandre c'est monurl.fr baroblique de si tu veux tu peux le mettre, dans le, dans le clavardage, ça va vous donner une, un exemple de ce qu'on a pu faire, nous, pour euh, se proposer un exemple. Merci, euh, merci Alexandre. Peut-être mettre le HTTPS pour que le lien soit cliquable, parce que comme ça, il n'est pas cliquable. Euh, donc, euh, le, le fait de, c'est un exemple, ce n'est pas un exemple parfait, mais ça peut peut-être aider à contribuer à d'autres mondes de, de pouvoir, de donner une nouvelle façon d'entrevoir l'organisation de, de l'horaire à l'école, au primaire. Donc, euh, pour que ça puisse euh, bien se vivre à l'école. Alors, on peut. C'est un document collaboratif, vous pouvez créer une copie, vous pouvez le modifier parce que vous voulez, si ça vous inspire, si vous n'avez pas trouvé une solution encore dans votre école pour euh, gérer les récréations, mais ça peut-être une façon d'ouvrir son cerveau, de le faire travailler autrement. Donc, première partie, notre, le fonctionnement de notre cerveau, comment ça fonctionne, le cerveau, hein? Notre cerveau est comme un sentier dans la forêt. On a besoin de créer de nouveaux sentiers. Alors. Je vais vous inviter maintenant à… à un, on fait un petit retour sur la première partie. Vous pouvez utiliser soit l'option « texte » dans le bas du document, puis aller écrire directement dans ma diapo, ou encore dans le clavardage. Après euh, ce, ces premières euh, 20 minutes, qu'est-ce que vous retenez de ce que je viens de vous parler jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui vous a frappé? C'est quoi les idées principales que vous avez retenues? Alors, c'est le temps de vous mettre en action. Je vous invite à l'écrire soit dans le clavardage ou directement dans mon document, sur la page, exactement. Que les pensées automatiques… oui, OK. Je vous laisse écrire vos idées. On va mettre ça en évidence. Vous pouvez aussi utiliser le clavardage si vous le souhaitez. Et s'il y a une idée qui est déjà dite par quelqu'un d'autre hein, dans, dans le, le, le tableau qui est devant vous, vous pouvez aussi utiliser les, les étampes et hein, aller mettre un, sur un crochet, un cœur à côté d'une idée que vous aimez et qui correspond à ce que vous avez retenu. Donc, demander aux élèves d'emprunter les mêmes sentiers afin de tracer et les automatiser. Oui, hein? donc, on a besoin de travailler sur ça. Hein? Peut-être que, justement, avec un arrêt aussi long qu'on a eu, il est possible, possible que des, des sentiers qui soient, qui soient enfrichés un peu, le, de la, un peu de broussailles qui a poussé dans les sentiers de nos élèves. On a peut-être besoin de rafraîchir ces sentiers-là auprès de nos élèves. Geneviève, tu as tout à fait raison. Donc, sortir, Hector, tu dis sortir des sentiers battus. Ben, oui, hein, intéressant. Euh, euh, C'est. Ça peut créer de l'insécurité, effectivement, euh, Mélissa, de, de penser, d'arriver dans des nouveaux euh, sentiers. Les sentiers. Les neurones sont comme des sentiers. Il faut changer de perspective pour mieux voir la situation et trouver de nouvelles solutions. Absolument, Nathalie. Euh, notre cerveau a besoin de répétition pour apprendre. Absolument. Le cerveau doit s'adapter. On a besoin de s'adapter, mais ça se passe dans notre cerveau. Euh, que les pensées automatiques peuvent nous faciliter la vie, mais aussi la rendre plus compliquée, dans un contexte, où il faut s'adapter à une situation où nous étions. absolument, Céline, tu as tout à fait raison. Donc, on a besoin de s'adapter à une nouvelle situation. Ça peut, être une, ça peut être vraiment un gain grand, mais ça peut aussi nous jouer des tours hein, en situation où on est en, en, en, en, dans une nouvelle situation. Il y a plusieurs façons de voir les choses, effectivement, tu as tout à fait raison. Euh, on peut élargir notre vision, tu dis Isabelle, hein, tout à fait, absolument. Merci de participer aussi bien, hein, Daniel. Sortir des sentiers battus, oui, hein, ça ressort aussi, ça. Euh, on est dans de la nouveauté, notre, notre cerveau a besoin de s'adapter, donc euh, on a beaucoup de choses euh, à, à, à, à s'adapter actuellement. Denis, tu dis que les sentiers à défricher, l'intelligence est un mélange d'inhibition et d'automatisme, tout à fait, c'est merveilleux. Merci beaucoup de participer, d'aider comme ça, de, de vous impliquer comme ça, c'est en faisant cet exercice-là aussi que vous, vous allez parler des sentiers, vous allez commencer à tracer des sentiers dans votre cerveau, donc à vous, vous obliger à, à vous demander qu'est-ce que vous avez retenu. C'est aussi une façon pour vous de créer des propres, des nouveaux sentiers dans votre cerveau, vous appropriez l'information qu'on qu vient de voir ensemble. Euh, euh, donc, affronter un nouveau sentier est plus facile avec les bons outils et au guide accompagnateur. Effectivement, si on est accompagné, ça peut aider. Tu as ai tout à fait raison, Karine, de, de se faire aider. Ça peut aider, donc, de se réseauter. On va en parler tout à l'heure un peu plus tard. On arrive toujours à s'adapter. Oui, on peut toujours s'adapter, mais pas tout. il y a des gens, des fois, qui ont de la difficulté à s'adapter, qui finissent par avoir peut-être moins de satisfaction dans des nouvelles situations s'ils si n'ont pas des stratégies ou si s'ils font pas assez preuve de résilience. Hein, donc, on peut travailler ces éléments. L'étape suivante, donc, je poursuis ma présentation, donc on n'écrit plus sur le tableau, vous pouvez si ça vous amuse, mais ça ne sera pas très utile. Donc, on cherche la prochaine, prochaine partie, les, les, les dimensions socio-affectives. Hein. Qu Qu'est-ce qu que je veux dire là? On va, je vous ai mis une belle image, une hein, douceur, hein, pour essayer d'atténuer la dimension affective. Alors, parler de dimensions socio affectives première chose que je veux faire avec vous, c'est, euh, peut-être nommer deux choses que tout le monde on connaît, mais peut-être juste les nommer clairement, ça va aider à ce que ce soit plus clair dans notre esprit, tout le monde, si on dit les deux mots, émotion et sentiment, c'est pas tout à fait la même chose. Tous les deux, c'est un état affectif, mais dans, dans le cas de l'émotion, c'est quelque chose qui est plus, euh, disons, intense, subi, rapide et qui va avoir euh, un effet plus violent, souvent à court terme, sur notre... C'est un peu comme si on prend la courbe du coronavirus, un peu comme si une émotion, c'est le pic de la courbe, alors que le sentiment, c'est plus la courbe aplatie, non? ça va plus lentement, c'est un, un, un, un sentiment, c'est aussi affectif, mais c'est installé depuis plus longtemps, c'est basé plus sur des valeurs, sur des choses qui, qui sont profondes en nous, c'est basé sur nos expériences de vie, et souvent on développe des états affectifs plus stables qui vont nous amener à trouver un équilibre dans nos vies. Les émotions, elles, peuvent être aussi positives que négatives. Un sentiment, ça peut être positif ou négatif. Hein, c'est pas, pas le fait de dire que c'est émotion ou sentiment, c'est pas l'un positif, l'autre négatif, ça n'a rien à voir. C'est l'un et l'autre peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur soi-même ou nous aider à traverser des situations ou nous empêcher de vouloir passer à travers une situation de changement qui vient qui se produit pour nous. Parlant de ces sentiments, de ces émotions-là, en fait, je reviens à nos réalités de, de nous, on travaille en ce moment, et puis plusieurs d'entre nous avons à travailler avec nos collègues, soit à distance ou même en présence, et on a à trouver des nouvelles solutions à plein de nouveaux défis. On arrive dans nos écoles, là, c'est fou les contraintes qu'on nous donne, toutes les choses que vous devez mettre en place, les, les problèmes que vous avez à résoudre qui n'existaient pas avant, ils sont très nombreux, et souvent, on discute autour de ça, puis à un moment donné, des fois, on a l'impression qu'on tourne en rond. OK? Qu'on est dans un dialogue de source. Que Moi, je te donne un argument, puis toi, tu me redonnes ton argument, puis moi, je redonne mon contre argument qui est le même, puis toi, tu me redis ton argument. Puis là, finalement, on a l'impression qu'on n'avance pas, que, que tout le monde, on reste sur nos postes, point de vue, puis qu'on on tourne en rond. Hein? Mais pourquoi ça, ça arrive, ces choses-là? Mais souvent, c'est pas nécessairement toujours vrai, là. mais souvent, si ça, ça arrive, c'est qu'en fait, en arrière-plan de ce rationnel-là, il y a des émotions et des sentiments qui ne sont pas gérés. C'est-à-dire que qu'on fait comme s'ils n'existaient pas. Okay? On les prend pas en compte. On fait juste se donner des arguments sur nos idées, mais on oublie qu'il y a peut-être des émotions qui, en fait, viennent masquer le dialogue réel qu'on est capable, puis on n'arrive plus à dialoguer parce qu'en fait, nos émotions et nos sentiments s'entremêlent, s'entrechoquent, et on, on, on a l'impression de dialoguer, mais en fait, c'est un dialogue de sourd. on ne se comprend pas. Parce qu'en fait, on ne parle pas du vrai problème qui est affectif, qui est, qui est des émotions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce qu'on l'a vu hein, tantôt, tout le monde, a vu toutes sortes d'émotions, positives ou négatives, depuis quelques semaines, quelques mois, mais bientôt. Et ça, ça nous met dans toutes sortes d'états, puis pas toujours disposés à être en dialogue ouvert avec les autres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on veut gérer ces émotions? -là? Eh bien, Plusieurs études en psychologie nous aident à comprendre ça, puis parmi les choses qu'on peut faire, il y a trois choses qui sont faciles à nommer, mais très difficiles à faire, okay? La première chose, c'est peut-être de nommer ces sentiments et ces émotions-là. Donc, mettre en place des stratégies qui vont faire en sorte qu'on va être capable de parler de ce que l'on ressent, okay? Là, ici, là, euh, en passant, si vous êtes direction d'établissement, puis que vous êtes avec votre équipe école, puis que tout le monde dit toutes sortes d'émotions, puis que vous dites à votre équipe, bon, OK, là, maintenant, tout le monde, go, vous ne vous sentez pas bien, dites-nous comment vous vous sentez, on y va, go, c'est parti. Bien, c'est très probable qu'on va retrouver juste un gros amalgame d'émotions qui vont faire en sorte qu'on ne se sentira pas bien et qu'on n'aura pas trouvé nécessairement de nouvelles solutions. Alors, l'idée, ce n'est pas de, de faire de la psychothérapie non plus de tout le monde. L'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on arrive à mettre des mots sur ce que l'on ressent parce que. Nommer les choses, c'est déjà une première étape qui fait en sorte qu'on sent déjà mieux juste le fait de nommer ces émotions-là. Quand je dis nommer, c'est parfois pour les autres, mais aussi c'est pour soi-même. Parce qu'on peut avoir des gens qui ont des émotions qui s'entrechoquent, sont, qui sont, qui mais sans qu'on en parle, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont craintifs, qui sont dépensés mais d'autres à côté qui sont très en confiance, qui sont pressés d'agir, qui veulent avancer. Mais on ne parle pas de ça, hein? on ne parle pas de ce qu'on ressent. On parle de ce qu'on pense qu'il faut faire. On se dit, on est très rationnel, parce qu'en éducation, on est bon là-dedans, le rationnel. On travaille beaucoup sur ça, les connaissances. Alors, on parle de nos connaissances, mais on ne parle pas de ce qu'on ressent. Puis, alors que nommer, c'est vraiment important d'apprendre à nommer. Mais nommer pour soi-même aussi, parce que si moi, je ne suis pas conscient de ce que je ressens, mais ça se peut que je projette sur les autres mes émotions, mes sentiments, mais que je ne suis pas en contrôle, puis que c'est mes émotions qui parlent au lieu que ce soit vraiment mon rationnel qui parle. Ou que je suis en colère parce que là, je suis tanné d'entendre un autre répéter. Ça fait cinq fois qu'elle dit qu'elle qu est dépassée. Moi, j'en ai ras le bol, je veux qu'on passe à l'action. Je veux qu'on fasse quelque chose. Donc, ça arrive qu'on sent, mais là, si je ne suis pas consciente ou conscient que moi, j'ai ces émotions-là ou ces sentiments-là, ils vont venir interférer aussi. Donc, nommer, ce n'est pas juste pour les autres, c'est pour moi aussi. d'apprendre à nommer. Deuxième étape, c'est de reconnaître. Tina hein? euh, Montreuil, une chercheuse en, en psychologie, en éducation, euh, à l'université McGill, une, une, une docteure, euh, elle, a nomme, elle dit, dit c'est normaliser les sentiments et les émotions. Elle dit ça, c'est fondamental. Normaliser, ça veut dire les rendre normales, dire que c'est normal de se sentir dépassé, de se sentir craintif ou bien de se sentir pressé ou d'avoir des émotions qui vont dans les deux sens. En fait, c'est ce que j'ai fait avec vous au tout début. Vous avez remarqué, je vous ai présenté plein d'images qui provoquent chez nous toutes sortes d'émotions et de sentiments. Et j'ai nommé que c'était normal de, de ressentir ces choses-là. Le fait de nommer que c'est normal, ben ça fait que, ben déjà, moi, je me sens mieux parce que je me dis, OK, je ne suis pas un extraterrestre de, de me sentir comme ça. Ah, oh, je suis correct, c'est normal, OK. Donc, ça me permet de mieux gérer mon émotion, le fait d'être capable de la nommer, et de reconnaître qu'elle est normale, qu'elle est légitime. C'est légitime de ressentir ça, OK? Ça n'a rien à voir avec la solution ou le moyen ou le rationnel que je veux dire. C'est ce que moi, je ressens. Alors, que ce qu'on ressente l'un et l'autre soit aux opposés, ce n'est pas un problème. On a le droit de ressentir des choses. C'est normal qu'on ne ressente pas les choses de la même façon, dans la même situation. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse reconnaître chez l'autre le droit de ressentir ça. Ça veut dire aussi développer une empathie, mieux comprendre que l'autre puisse ressentir ça, mais aussi de l'empathie envers soi-même, accepter aussi de l'empathie envers soi-même, accepter que moi aussi je vis ces émotions-là, ces sentiments-là, et que c'est normal que je les ressente, que je les vis. Donc, très, très important, nommer. La troisième étape, c'est de, de prendre en compte ces émotions et ces sentiments-là. Une fois qu'on a nommé, qu'on a reconnu, on a normalisé tout ça, comme dit Kina, bien, ce qu'on a besoin de faire, c'est de trouver des solutions pour mieux gérer ces sentiments et ces émotions-là. Donc, ça veut dire trouver des solutions qui vont aider à tenir compte des besoins sous-jacents à ces émotions ou qui vont aider à relever les défis ou les difficultés qui sont rencontrées, qui font émerger ces sentiments ou ces émotions-là. Dans le fond, c'est se donner des moyens concrets qui vont faire en sorte que je vais être mieux dans la situation, je vais mieux gérer ou mieux composer avec les sentiments ou les émotions que je peux ressentir. Donc, très, très important de pouvoir nommer, reconnaître, prendre en compte. Si on arrive à faire ça, ça c'est trois mots tout simples simple, nommer, reconnaître, prendre en compte, mais c'est extrêmement complexe de le faire pour soi et c'est quelque chose qui risque que vous risquez d'avoir à faire avec vos élèves très souvent. Okay? Parce qu'eux aussi vont vivre des sentiments, des émotions. Si vous êtes en classe avec eux, vous avez besoin de travailler sur ces éléments-là. Si on arrive à faire ça, à gérer les émotions, à mieux réguler les émotions qui sont vécues par les uns et les autres, ben, ça va nous permettre de ramener le rationnel au premier plan et de vraiment traiter le rationnel. Autant avec notre équipe école, si vous êtes direction d'école ou même si vous êtes juste membre d'une équipe école ou d'une équipe psych, vous avez à vous entendre sur des, des éléments... Mais d'être capable de reconnaître, nommer, reconnaître et prendre en compte les émotions, ça va vous permettre d'accéder au rationnel et donc d'échanger sur ce rationnel par la suite. Donc, on a le deuxième, euh, deuxième élément théorique. Je refais le même exercice que tout à l'heure. Que retenez-vous de cette partie sur la gestion des émotions, la dimension socio-affective? Alors, vous vous mettez en action, soit dans mon tableau avec les outils d'annotation ou encore... Avec le clavardage, je vous invite à venir nommer ce que vous avez retenu de cette deuxième partie sur la gestion des émotions, la, la, la, la dimension socio-affective. Donc, euh, je prends le temps de vous lire. Euh, « Nommer, reconnaître, prendre en compte les émotions. » Oui, merci Nathalie, vas, je te laisse terminer d'écrire. Euh, « Important de nommer ses émotions et d'en tenir compte. Euh, »« euh, Oksana, oui, tout à fait, Oksana, hein, c'est vraiment important. » pour soi-même aussi, hein, pas juste pour les autres, tout à fait. Communiquer, c'est se dévoiler, tout à fait, hein, c'est se dévoiler. C'est aussi avouer ses vulnérabilités. Parfois, on ne veut pas trop avouer ses vulnérabilités, on a peur d'être vulnérable aux yeux des autres, mais parfois, ça nous donne la force de se dévoiler aux autres, hein. euh, tout à fait. Donc, apprendre à reconnaître ses émotions, Raymond, tout à fait. Euh, accepter les émotions des autres, Raymond aussi, tout à fait. La normalité, Absolument, Valérie. En rendre normal, les émotions, c'est normal qu'on en vive, qu'on en ressente. Tout à fait. Ça permet de mieux dialoguer, tu dis, hein, Nathalie, et d'avancer dans les apprentissages avec nos élèves. Donc, ça va être très important. Comprendre nos émotions à nous d'abord aussi. Bien, je ne sais pas si c'est d'abord ou en même temps, mais c'est aussi important. Euh, il faut prendre le temps de réfléchir à nos sentiments, nos émotions, Samuel, tout à fait. C'est vraiment important de le faire. Donc, on doit tenir compte de nos émotions, sentiments dans notre pratique d'enseignement, absolument, parce qu'elle interfère aussi avec nos élèves. À hein, nos fois, nos élèves nous disent des choses qui font réagir des sentiments, des émotions en nous, puis parfois, on est en réaction, puis on n'a pas toujours euh, la réponse adéquate, appropriée. Alors, les émotions, les sentiments, hein, ça se passe dans le cerveau, ça ne se passe pas dans le cœur, même si on pense qu'on est souvent porté à parler du cœur, mais tout ça est lié avec ce qu'on a vu sur le fonctionnement du cerveau, hein, tout à l'heure, vous vous rappelez? Donc, tout à fait, il y a un lien entre... Euh, euh, les, les sentiments, les émotions et le fonctionnement du cerveau. Donc, pour reconnaître les émotions, les autres, il faut accepter pour, comme pour nous-mêmes, tout à fait. Se donner les moyens de se mieux se sentir dans la situation et part aussi avec ses élèves. Donc, Véronique, tu as tout à fait raison. C'est important de reconnaître, de trouver, donner des moyens pour mieux se sentir, mieux réguler nos émotions, Jenny. Hein? Jenny, tu as raison et pour, pour se sentir mieux. Euh, c'est dans la vulnérabilité qu'on peut faire une vraie, vraiment être en connexion avec les autres. Absolument, Céline, merci, bravo. C'est tout à fait ré réel, nos différences sont nos for notre force collective, absolument. Donc, comment on va faire pour miser sur nos forces collectives euh, ensemble? Ça va être un bon défi, c'est important. Si on arrive à nommer, normaliser nos émotions, nos sentiments, on va peut-être trouver des solutions pour arriver à le faire. Euh, donc, Mélissa, plus on discute entre nos amis, entre, entre nous de nos sentiments, nos émotions, plus on se rapproche, on, on se rend compte qu'on vit des choses qui sont semblables dans cette crise. Hein. Ça, ça, ça, ça aide à se motiver, à se remettre au travail ensemble, le fait de reconnaître qu'on n'est pas seul à vivre ces émotions, ces sentiments-là. On, on partage ça collectivement, ça nous aide. Hein. Effectivement, tu as tout à fait raison. Euh, merci de nommer ça comme ça, Mélissa, j'apprécie. Désolé si je n'ai pas le temps de lire tous les, les commentaires, dans le clavardage, hein, ça va un peu vite. Alors, il m'en échappe quelques-uns. Euh, une fois nommé, reconnu, malgré claude ce n'est pas toujours facile d prendre, de les prendre en compte. Tu as tout à fait raison. Hein? Ce n'est pas, je vous dit dis tout à l'heure, c'est facile de nommer. Ce n'est pas, fa... pas facile de dire nommer, reconnaître, prendre en compte. C'est beaucoup plus difficile de le faire. Hein? Ce n'est pas parce qu'on veut prendre en compte qu'on trouve nécessairement facilement les moyens. Une des solutions qu'on peut faire pour aider, là, c'est de mutualiser nos solutions. Parce que peut-être que ce que nous, on vit ou on ressent, il y en a d'autres qui l'ont vécu, qui l'ont déjà vécu ou qui ont trouvé des solutions. Alors, mutualiser nos solutions, mutualiser nos manières de prendre en compte ces sentiments, ces émotions-là, ça peut être une façon, maintenant l'autre, de trouver des solutions, pas rester tout seul, d'en parler avec les autres, ça va aider à gérer mieux nos propres émotions. Merci de votre générosité, de votre partage. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Plus on le fait, plus ça devient facile, Karine. Absolument. On va se pratiquer, on s'est pratiqué, Donc, ça va, ça va bien aller. On va se pratiquer et ça va bien aller, comme dit le slogan. Alors, ça va, on peut continuer. On va aller à la prochaine étape. Donc, on vient de voir ensemble le, le fonctionnement du cerveau et la gestion des émotions. Donc, on voit qu'il y a des liens entre les deux. Tout ça se passe dans le cerveau, notre cerveau, notre intelligence. N'est pas que rationnel, l'intelligence est aussi affective et émotive. Donc, faire fonctionner son cerveau, c'est aussi faire fonctionner, c'est mieux gérer ses émotions. Ça développe de la résilience et de la capacité à faire fonctionner notre cerveau plus efficacement. Alors maintenant à la, à, à, à la troisième partie théorique, qui est euh, le, la partie sur les principes qui pourraient nous inspirer dans l'action. Je disais tout à l'heure hein, qu'on a besoin parfois, dans des situations nouvelles, de faire fonctionner notre cerveau différemment pour trouver des pistes qui vont nous sortir de nos sentiers battus. Eh bien, moi, depuis qu'on est en confinement, j'ai essayé d'être créatif et de trouver des solutions nouvelles à nos situations, de nommer les choses telles qu'elles sont. Alors, j'ai publié déjà deux articles euh, sur le site de, du Récit national gestionnaire scolaire pour lequel je travaille. Donc, le premier, c'est éducation de l'urgent à l'important. Vous avez le lien dans le, la présentation. Alexandre va vous donner le lien aussi dans le clavardage. Un premier texte que j'ai publié à la mi-mars mi euh, qui va, euh, qui, qui, qui, qui présente un peu mon état de, la réplé, de réflexion au moment euh, où on commençait, où, où ça faisait déjà presque un mois qu'on était en confinement, mais qu'on ne savait pas trop où s'en aller, mais où on, certains parlaient de l'urgence en éducation, alors que moi je pense que c'est vraiment important l'éducation, mais il n'y avait pas d'urgence au sens où il y a personne qui va mourir à court terme, mais il y avait peut-être de l'importance à se donner les moyens d'agir le plus efficacement, le plus adéquatement possible, puisque ça risque de durer pendant un bon moment. Donc, on a besoin de se donner des bons moyens. Le deuxième article, c'est « Apprendre à distance, neuf principes pour inspirer les actions en éducation ». Ce texte-là, je l'ai publié il y a deux semaines. C'est de ça dont je vais vous parler dans la deuxième partie qui est là. Merci Alexandre de partager le texte. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller le lire le texte. Mais là, je vais vous présenter ces neuf principes que j'ai réfléchi et pensé comme étant... Les principes, un peu la façon de la pyramide de Maslow, là, où on a les besoins, les besoins de base, hein, les, se nourrir, se, le, se loger, s'habiller, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, etc. Vous connaissez, en éducation, on connaît la pyramide de Maslow qui, qui, qui s'empile, donc pour être capable de répondre à des besoins plus en haut de la pyramide, il faut avoir répondu aux besoins à la base. Alors, les principes, je les ai pensés un peu de cette façon-là. C'est pas rigide, là, ça pourrait, il pourrait y avoir des allers-retours, c'est pas nécessairement 100% parfait mais j'ai essayé d'être créatif de sortir des sentiers battus et d'imaginer quelque chose qui pourrait nous aider. Je suis parti de ce qu'on connaît à partir des différentes données de la recherche pour essayer de, de, de, de nommer ces choses-là. Premièrement, maintenir la relation. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très important. Hein, parce qu'on le sait en éducation, en classe, là, un des facteurs qui est, qui est le plus déterminant, c'est ce qu'on appelle l'effet enseignante ou enseignant. C'est le fait qu'on arrive à avoir une relation assez signifiante avec nos élèves pour que nos élèves aient le goût de s'engager dans des dans, dans, dans, dans apprentissages, de relever des défis qu'ils n'auraient jamais pensé capables de faire. Et ça, c'est très, très documenté, hein, que plus on est en relation de confiance avec nos élèves, plus on est capable de leur permettre de faire des apprentissages, les, les meilleurs apprentissages possibles. Cette relation-là, là, elle est vraiment, vraiment très importante. D'ailleurs, il y a un article qui paraissait il y a peut-être une couple de semaines euh, par… Euh, la chaire de recherche des, des travailleurs, des, des, des chercheurs de la chaire de recherche euh, en, en, en pédagogie circulaire de que c'est est une chaire de recherche de l'UNESCO, qui s'intéresse notamment euh, à l'éducation en contexte de guerre, où des enfants sont souvent isolés, euh, ils, sont, ils sont pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, absente de fréquentation scolaire, ils étudient les impacts de cet isolement-là. Et eux, ce qu'ils nomment, c'est que c'est vraiment important de créer cette relation-là, parce que c'est ça qui est, est une, un des éléments qui est à la base. Vous pourrez lire cet article-là. Je ne sais pas si Alexandre, tu as le, le lien. Je pense qu'on l'a dans nos, dans nos, dans nos euh, éléments plus bas dans, la, dans, dans notre document là, pour faire le lien. C'est un, un, un, un article qui est donc paru dans la revue de Conver The converse de The converse, conversation, quelque chose comme ça et qui, euh, qui, euh, qui témoigne de cette importance d'établir une relation de confiance. Merci Alexandre de partager cet ce, ce, ce, ce article-là, vraiment très intéressant, qui vient nous montrer que c'est vraiment important. La plupart d'entre nous avons déjà communiqué, la plupart des enseignants que, que avec qui j'ai eu de, qui j'ai eu connaissance ont réussi à entrer en contact avec au moins quelques-uns de leurs élèves. Et c'est déjà un pas, un grand pas génial. Bravo, félicitations à toutes celles et ceux qui ont pris le téléphone, l'ordinateur le, le, ou euh, leurs euh, différents moyens de communication, qui sont entrés en contact avec les élèves parce que vous avez fait œuvre utile en faisant ça vous avez réussi à peut-être maintenir une certaine relation avec vos élèves, et c'est vraiment très important. Ça va être déterminant si vous retournez en classe, ça va être déterminant si vous essayez de faire de la formation à distance avec vos élèves, le fait d'avoir une relation, de maintenir cette relation-là avec eux. Alors, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas fait grand-chose, même si dans les médias il y en a qui disaient « Ah, ben là, discuter c'est bien beau, là, mais il faut faire d'autres choses aussi. » Mais non, c'est pas vrai. Discuter, c'est vraiment important. De maintenir cette relation de confiance-là, c'est très très important. Le fait de de, de, se, de soutenir, de tenir compte, de prendre soin de nos élèves à distance, c'était déjà un pas important. Peut-être qu'on est prêt à faire un pas de plus si vous ne l'avez pas déjà fait et pour engager nos élèves dans l'apprentissage, mais il y en a plusieurs qui ont déjà fait des pas comme ça dans ce sens-là. Donc, premier pas, maintenir la relation. Deuxième élément que j'ai mis, prendre soin. Ça, c'est un lien direct avec ce dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la gestion des émotions. Hein. Donc, écouter, faire preuve d'empathie, normaliser les sentiments et les émotions de nos élèves avoir la capacité d'écouter de, de, ce qu'ils qu vivent, puis de leur démontrer que c'est normal qu'eux aussi vivent des émotions qui sont euh, euh, aléatoires parfois souvent. Avoir une relation de confiance avec la personne signifiante est très important pour les élèves, tout à fait, euh, Nasseran, de tout à fait raison, absolument, les plein de recherches le démontrent, très, très important. Donc, ces sentiments, ces émotions-là peuvent évoluer dans le temps. Les élèves vont arriver en classe peut-être dès, dès la semaine prochaine, dans certains cas. Euh, ils vont aussi vivre toutes sortes de situations émotives, ce ne sera pas évident, là, à distance, ils ne pourront pas serrer leurs amis dans leurs bras, ils pourront pas aller... Vos élèves, primaires souvent, ils aiment ça aller vous faire un gros câlin, mais non, non, pas de câlin, pas de, pas de, pas de rapprochement, il faut rester à distance deux mètres. Ça ne va pas être évident au plan émotif de vivre tout ça, puis de s'engager toute la journée assis à mon pupitre, je ne peux pas bouger, je ne peux pas m'éloigner, je ne peux pas aller dans la classe, je ne peux pas me déplacer, il faut que je reste concentré, je fasse des apprentissages. Ouh là là, ça ne sera pas facile, hein. on va vivre toutes sortes d'émotions liées à, à cette situation. Vous aussi, vous allez en vivre. Déjà, j'entends, j'en lis dans les médias sociaux, les émotions que plein d'enseignants vivent. « hein, Comment je vais faire? Je me casse la tête, ça n'a pas de bon sens, on n'y arrivera pas. Ça n'a pas de bon sens, c'est insensé de faire ça. » Il n'y a pas juste du rationnel là-dedans, il y a aussi beaucoup d'affectifs qui est vraiment très difficile. Merci Alexandre de faire ce rappel-là. Donc, c'est à renouveler chaque fois, qu'on soit à distance ou à deux mètres dans la classe, ça va être à prendre en compte, prendre soin de nos élèves, prendre soin de soi-même aussi. Donc, prendre soin de soi, ça va être très important de trouver un équilibre. Quand on n'est plus à l'école, qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de soi, pour se sentir en équilibre, se sentir bien quand on va retourner en classe, quand on va reprendre contact avec nos élèves à distance. Troisième élément, troisième principe, c'est ajuster les attentes. En fait, j'ai écrit le mot « ajuster » parce que ce n'est pas toujours baisser les attentes, et on ne veut pas niveler par le bas, je comprends tout ça, mais, mais en fait, pour vrai, souvent, souvent, souvent, c'est baisser les attentes que ça va vouloir dire. Parce qu'on est porté, tant, on est souvent porté à demander à nos élèves plein de choses, puis à vouloir, parce qu'on a de la pression, j'ai mon programme à passer, je veux que mes élèves aient appris, je veux que mes élèves sachent des choses, je ne veux pas leur en donner pas assez. Mais des fois, on en donne trop, en donner trop, c'est comme pas assez. Ça peut faire l'effet inverse, ça peut désengager. Donc, c'est trouver le niveau juste, assez. Donc, mais souvent, ça peut vouloir dire de baisser. Baisser nos attentes aussi face aux élèves, mais aussi face aux parents. Hein? Parce que si on est à distance, entre autres, nos parents ne sont pas toujours disponibles. Ils peuvent pas toujours soutenir leur enfant, leur élève, leur enfant pour euh, faire des apprentissages face à soi-même aussi. Hein, on le met tout à l'heure depuis tantôt que je vous nomme de prendre soin de vous. Mais pour soi-même, baisser vos propres attentes envers vous-même, acceptez que vous ne serez pas parfait et parfait, que ce que vous allez faire, ça ne va peut-être pas être ce que vous, votre idéal à vous, hein. ce ne sera peut-être pas ce que vous auriez souhaité dans le meilleur des mondes. Donc, ça aussi c'est important, prendre soin de soi, prendre soin des autres, c'est très important. Le quatrième, donner confiance. Si on baisse les attentes de tout le monde, qu'on se donne confiance, mais, mais ce n'est pas suffisant de baisser les attentes, il faut aussi donner confiance. Alors, c'est entre autres, en recherche, ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Au Québec, on a Thérèse Bouffard, qui publie beaucoup sur ce concept-là, le de sentiment d'efficacité personnelle, et qui mène beaucoup de recherches euh, là-dessus, tout à fait, le sentiment d'efficacité personnelle. En fait, ça a été développé par un Américain, Bandura, qui, qui, qui explique, dans le fond, que ce que ça dit, c'est très simple. Hein? Si je crois que tu es capable d'apprendre, tu vas apprendre. Donc, le plus important, puis c'est un des facteurs les plus déterminants dans l'apprentissage, quand on prend tous les facteurs de réussite, de motivation des élèves à l'école, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est pratiquement le plus important. Si j'ai confiance, si je crois que tu es capable d'apprendre, tu vas apprendre. Si je te fais croire que tu es capable d'apprendre, tu vas apprendre des choses que tu pensais pas capable de faire. Donc, vous avez souvent vu ça, des élèves, j'écris en toi, puis finalement, ils se dépassent eux-mêmes, puis ils sont très fiers d'eux, ils sont contents. Mais pour être capable de travailler ce sentiment d'efficacité personnelle, on a aussi besoin de trouver le défi juste. Hein, c'est ce que Vygotsky appelle la zone proximale de développement. On connaît ça, en hein, éducation de Vigotsky, ça, ça date d'un siècle, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Donc, trouver le défi juste assez, mais pas trop grand. Donc, qui va, qui va faire en sorte que notre élève va s'engager parce qu'il va sentir que ça, c'est accessible, mais en même temps que c'est un défi, que ce n'est pas banal, je connais déjà ça, j'ai déjà fait ça. Donc, il y a le goût de relever le défi, mais il semble qu'il est capable de relever le défi. Alors, si je suis capable de donner des défis juste, donc assez, mais pas trop grand, mais ben, je vais pouvoir nourrir le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, féliciter les réussites, encourager, te donner confiance, te croire que tu es, que tu es capable, mais c'est aussi de croire en vous. Vous, vous êtes capable. Plus vous allez avoir votre sentiment d'efficacité personnelle élevé, vous allez être capable de nourrir celui de vos élèves. Alors, vous êtes bonne, vous êtes bonne. Félicitations, vous êtes engagés Vous êtes plus de 128 en ce moment, là encore, là, depuis presque une heure avec moi, en, en présence, à écouter ce que je vous dis, à participer, à vous engager dans votre formation continue. C'est fondamental. Bravo, félicitations, vous êtes vraiment bonne et bonne. Vous montrer par votre rétroaction que vous intégrez ce que je dis, puis peut-être que des choses que vous connaissez. Déjà, là, ce n'est pas tout nouveau, ce que, je a, ce que je vous partage. En fait, moi, j'ai pris des éléments qu'on connaissait, puis j'essaie de les mettre en, ensemble dans un nouveau contexte. On fait ça ensemble, collectivement. Donc, croire en vous, c'est vraiment très important aussi. Donc, je vais vous ramener souvent à vous-même. Hein? C'est important de croire en soi, pas juste en nos élèves. D'accord. Donc, quatrième principe. Cinquième principe. Le, merci Alexandre de, de, de partager euh, sur la zone proximale de développement. Merci de Vigotsky, tout à fait. Merci beaucoup. Quatre, cinquième principe, cibler les actions. Alors, pour cibler les actions, je me suis inspiré de différentes données de la recherche euh, que je fais. Ah, tu fais déjà plusieurs de ces choses-là depuis le 12 mars. Bravo Harold, félicitations, c'est super, tant mieux. C'est normal aussi que vous soyez capable de faire ça. Vous êtes bon et bon. Ce n'est pas toutes des nouvelles choses, hein, quand on a tout le monde, nous sommes tous des experts en pédagogie. Alors, c'est super que vous ayez déjà été capable de mobiliser ça. Moi, ce que je fais, c'est d'essayer de, de, de, de, de mettre ça en contexte actuel. Super, bravo, Harold. Cibler les actions. Alors, pour, pour essayer de cibler ça, je me suis inspiré de deux choses. La première chose, le modèle de la RAI, la réponse à l'intervention. On entend beaucoup ça, il y a beaucoup d'écoles qui, qui, qui, qui travaillent avec ça, la RAI. Mais donc, pour en là, ceux qui connaissent ça, le concept... La réponse à l'intervention, RAI, on a beaucoup de, de nos milieux, de nos écoles, qui utilisent ce modèle-là pour cibler les actions dans leur milieu. Alors, euh, Margot, tu as la main levée, je ne sais pas si tu voulais juste lever le pouce ou prendre la, lever la main, si tu veux parler, bien, euh, non, tu Donc, le pouce en l'air, donc plusieurs d'entre vous, vous connaissez ça, la, la réponse à l'intervention. Ce que ça dit, si vous regardez le, la pyramide à gauche, en haut, c'est que 80 de nos élèves, si on a des pratiques efficaces en classe, devrait réussir sans trop d'intervention, plus que ça. Juste avoir des bonnes pratiques, ça devrait aider. Et qu'on a 20% de nos élèves qui vont avoir besoin de soutien un peu plus soutenu. Dans ce 20%-là, il y en a 15% que avec juste un peu de, de remédiation, un peu de... De, de, de récupération, ils vont, ils vont prendre le dessus, puis ça va bien aller. Puis il y en a un petit 5% que, eux, ils, vraiment, ils vont avoir besoin de soutien soutenu, de, de rééducation, de soutien par l'autopédagogue ou par d'autres services professionnels pour être capable d'être dans la réussite, puis de, de réussir à l'école. Alors, si on applique ça à notre contexte actuel, qu'est-ce que ça pourrait donner? D'abord, moi, j'ai divisé la pyramide en deux. j'ai parlé d'un côté des conditions d'apprentissage à la maison pour la formation à distance, puis là, on pourrait rajouter les conditions d'apprentissage à deux mètres en classe. Quelles sont ces conditions d'apprentissage à deux mètres en classe? Si on prend le contexte de la maison, bien, je me suis donné trois critères à, à, d'observation. D'abord, premier critère, accès à des technologies récentes à une connexion de bonne qualité. Alors, si on a accès à, à, à ces, ces technologies-là en quantité suffisante, mais là le deuxième chiffre que je me suis utilisé, c'est un rapport du CIFRIO hein, qui, qui est paru, euh, je crois, l'an passé. Il montrait que 98 des familles ont accès à Internet à la maison. Dans ce même rapport-là, on témoigne aussi que y a euh, chaque. chaque euh, les jeunes à la maison ont tous accès à chacun une technologie. Tu veux, Alexandre, dans, ta, dans ton cours, pour donner tes cours. Hein? Ben oui, Karine, ça va bien avoir quelqu'un. Hein? Ah, ah, mais peut-être que, Alexandre, euh, pas Alexandre, mais Karine, vous pourriez penser que si vous avez à faire de nouvelles façons d'enseigner au secondaire, peut-être que vous allez co-enseigner. Hein? Si vous faites du co-enseignement, peut-être que vous allez gagner du temps et de l'efficacité. Hein? Ça se peut que ça, à l'examen du volontaire volontaire déjà. <rire> Donc, euh, alors, accès à des technologies récentes, alors, c'est un des critères pour euh, peut-être travailler à la maison. La possibilité de s'isoler, c'est un autre critère que je me suis donné, pour être capable de trouver des conditions idéales d'apprentissage, être capable de s'isoler quand j'en ai besoin, puis, est-ce que j'ai le soutien d'un adulte qui peut m'aider quand j'ai des interrogations, j'ai des problèmes à que je rencontre à la maison? Donc, ces trois critères-là, on peut dire que, bien, si on, qu bien, au fur et à mesure qu'elle se détériore, jusqu'au haut de la pyramide, on a peut-être un certain nombre d'élèves, parce que dans l'étude, même si on dit que chaque élève a accès à une technologie à la maison, on ne dit pas s'il y en a plus qu'une dans la maison, on ne dit pas si cette technologie-là est la même pour toute la famille ou bien si c'est par individu. Ce qui fait que... On peut facilement penser, puis j'ai eu un témoignage, par exemple, il y a une semaine ou deux, d'une de, famille où, à la maison, la seule technologie qui avait pu se connecter à la maison pour une famille de trois enfants, c'est le téléphone cellulaire de la maman hein, qui s'est qui, donné cellulaire sur son téléphone. Alors, imaginez les conditions de technologie à la maison, ne sont vraiment pas là. Même si la mère était là, même si c'est présente, même si ça veut aider ses enfants, même si ça ne leur permet de s'isoler, l'accès aux technologies, technologie, hein, c'est vraiment très limité hein, dans un contexte comme ça. Donc, premier facteur, les conditions d'apprentissage à la maison. Si on tra transfère ça en classe, ça pourrait vouloir dire quoi? Bien, le fait de rester assis toujours à la même place dans sa classe sans pouvoir bouger. Le fait d'avoir à penser que j'ai besoin, est-ce que j'ai tout le matériel dont j'ai besoin, Il y a il des élèves qui vont rentrer à la maison, qui n'auront pas tout ce qu'il faut. Là, on va être, ça va être difficile de leur fournir, on ne peut pas trop s'approcher de nos élèves, on n'a pas accès, on ne peut pas se promener facilement dans l'école, donc ça va être un, un défi. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Est-ce qu'on a… Euh, une, une, des élèves qui ont, des, des, euh, qui, qui ont besoin de bouger puis qui ne pourront pas bouger comme il y aurait besoin de bouger, ils ne peuvent pas se lever comme il y aurait besoin de se lever. Alors, tous ces éléments-là sont des éléments de conditions d'apprentissage dans la classe qui ne sont pas évidents. Et que, moi, j'avais n'avais pas fait encore le tableau en fonction du contexte en classe. L'autre élément sur lequel j'ai travaillé, qui est plus proche du, vrai, du modèle habituel qu'on voit dans la, dans la réponse à l'intervention, c'est le les difficultés d'apprentissage. Hein? Ben, on, on peut imaginer qu'en apprentissage à distance ou même à, à deux mètres en classe, on a peut-être 80% de nos, difficultés, de nos élèves qui n'auront pas trop de difficultés à s'adapter à la nouvelle situation, qu'avec un soutien minimal, vont être capables de se débrouiller, et qui ont peu de risques d'avoir des pertes d'apprentissage, comme on nous parlait hein, l'étude ou les, les études menées par la, la, la, la, la charge de, de recherche dont je parlais de tout à l'heure de l'UNESCO. Mais peut-être qu'il y a certains de nos élèves et autres vont avoir besoin d'un soutien accru parce qu'ils ont un peu plus de difficultés normalement. Est-ce qu'ils vont avoir ce soutien-là? Peut-être qu'ils vont avoir un très bon soutien que qu'à la maison, ils vont être en bonne réussite. Peut-être qu'à l'école, comme vous avez un peu moins d'élèves en classe, maximum de 15 élèves, ça se peut que votre attention, vous soyez capable d'avoir une meilleure attention pour chaque élève. Donc, il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages d'avoir moins d'élèves en classe. Hein, si on en a moins à s'occuper. On sait que c'est un facteur qui peut aider, qui peut faciliter euh, de, de, de, de faire ça. Euh, tu dois malheureusement nous quitter. Ah, désolé, hein, tu as un 20 de perte, euh, Brigitte. Merci d'avoir pris le temps de nous le dire. Donc, on a aussi des conditions d'apprentissage qui font en sorte que qu'un euh, enseignant du secondaire, super, ok, tes élèves, tes enseignants, tes enfants ont été sondés, toi, Mélanie, ok, super, très intéressant. Il y a, il y a des élèves qui, évidemment, vont avoir des grandes difficultés et dans le contexte, ils ben, peuvent subir des, des, des impacts beaucoup plus importants de l'absence, surtout s'il n'y a pas eu de suivi à distance, surtout si ces enfants-là ne reviennent pas à l'école, donc pas de soutien et qu'on a discuté difficulté à temps en contact. Ici, la prochaine fois qu'on les voit, c'est seulement en septembre prochain, dans le meilleur des cas, et ils risquent d'avoir des impacts très importants sur ces élèves-là. C'est très questionnant hein, de se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour ces élèves-là. Si on combine les données de ces deux tableaux-là, ça pourrait donner ceci à peu près, okay? Puis dites-vous que les chiffres qui sont là sont approximatifs. Hein? On, on, les difficultés d'apprentissage, on les connaît passablement, mais les conditions d'apprentissage, on ne sait pas trop où ça va être quoi l'impact des conditions d'apprentissage, autant à l'école à deux mètres qu'à euh, distance à la maison. Donc, si on combine ces éléments-là, on, on voit que ce n'est pas 80 de nos élèves qui vont être dans la zone verte, là, hein. on voit être, ça va être beaucoup moins que ça, c'est peut-être autour de 50, 45, entre 40 et 60 tout dépendant comment varient les autres, le, le nombre d'élèves dans les autres zones. Et on voit que plus on va vers le rouge, là, donc plus on a des conditions mauvaises et des difficultés d'apprentissage, plus les impacts vont être majeurs, on le voit. Ça peut nous éclairer, ça. Pourquoi j'ai fait ce tableau-là, de, de combiner ces deux éléments-là, de, de, de, ensemble, de, de, de travailler de ces éléments-là, c'est pour qu'on puisse, ensemble, se demander qui va faire quoi dans l'école avec quels élèves. Si on a des élèves qui sont dans notre zone rouge, qui va s'occuper de ces, ces. Merci, Céline. Qui, qui va s'occuper de nos élèves qui sont plus dans le rouge? Est-ce que c'est des enseignants titulaires qui connaissent ces élèves ou c'est un professionnel qui le suivait déjà, avec qui il y a une bonne relation de confiance, comme une orthopédagogue par exemple, ou une psychoéducatrice, ou un psychologue, ou une éducatrice spécialisée qui va prendre le relais plus spécialement avec un élève qui en a besoin, plus particulièrement. Donc, l'idée de cibler nos actions, c'est vraiment important. Ce n'est pas juste de se répartir les élèves pour se les répartir, mais de se demander qui va faire quoi auprès de quel élève en fonction de ses besoins pour qu'on puisse être le plus efficace possible. Donc, ça, c'est vraiment très important de peut-être des fois faire un peu preuve d'abnégation, pour ne pas se dire, moi, avec quels élèves j'ai le plus le goût d'être, mais avec quels les élèves je peux apporter le plus. À, pour lesquels élèves, je peux faire le plus une différence pour eux, pour hein, les aider à passer au travers de cette situation-là. Donc, quatrième, euh, cinquième niveau, cinquième niveau de mes principes, ce serait cibler des actions. Allons-y avec le sixième niveau qui serait euh, « Choisir des technologies connues ». Alors, euh, euh, choisir des technologies connues, bien sûr, ça s'applique surtout en ce moment à nos élèves qui sont à la maison, qui sont à distance parce qu'à l'école, actuellement, juste utiliser des technologies, ce ne sera pas évident, hein, vous le savez. Euh, on a dans peu d'écoles primaires euh, une technologie par élève. Donc comment on va faire pour utiliser des technologies, les passer entre élèves en les désinfectant chaque fois adéquatement, qui va faire ça, comment on va le faire. Alors euh, utiliser, via le, le, le, le, oui, le, le TNI, le TBI, le TNI en classe, on va pouvoir l'utiliser, ça va nous aider euh, en, en, en, en utilisant cette technologie-là à rejoindre tous nos élèves, mais pour les autres technologies personnelles, à moins que dans ma classe, j'ai justement 15 appareils puis que là, comme je n'ai pas tous mes élèves, bien, ça me permet d'en mettre un par élève, c'est tant mieux, c'est super, mais si on n'a pas cette possibilité-là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les technologies, mais ça va ajouter un défi supplémentaire. Et si on est à distance, et peut-être que c'est ça que vous avez déjà fait, commencez par des technologies connues, parce que c'est beaucoup plus facile si on n'a pas la barrière, la difficulté technologique à sa propre. Alors, pour nos premiers contacts avec nos élèves, peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être que tout le monde avait déjà fait cette étape-là, mais... Vous avez peut-être même déjà commencé à vous approprier de nouvelles technologies que vous ne connaissiez pas. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui ne connaissaient pas Teams, ou qui ne connaissaient pas Google Meet, ou euh, Zoom, ou autres outils de conversation qui ont eu à s'approprier ces outils-là. Alors, si on est en appropriation de nouvelles technologies, une des choses qui est vraiment gagnante, c'est de se réseauter, de ne pas rester tout seul. Apprendre des technologies, ce n'est pas facile de faire ça tout seul. On a souvent, tout comme faire n'importe quel apprentissage, on fait mieux quand on est avec d'autres personnes, mais si vous vous réseautez avec d'autres personnes, vous allez être plus à l'aise pour découvrir puis vous vous approprier les technologies des, les technologies découvrir les astuces des autres trouver des, des façons de résoudre des problèmes le pouvoir du réseau absolument Alexandre ça hein, se réseauter c'est vraiment très important si vous, vous, vous pouvez pouvez pas dans les médias sociaux il y a Facebook il y a des groupes Facebook il y a Twitter moi je suis très actif sur Twitter c'est pour tout tout comment, tout ce que Twitter m'a pu m'apporter dans mes dans ma carrière jusqu'à depuis les les dix dernières années en enrichissement en, en, en, en développement professionnel, c'est extraordinaire. Si jamais on a besoin de distribuer des technologies à nos élèves à la maison là, pour qu'ils puissent nous suivre, ça va être important de choisir des technologies simples, efficaces et sécuritaires. C'est un petit critère comme ça. Merci Alexandre, c'est mon compte Twitter. Tu peux mettre le tien aussi, Alexandre, de ton compte Twitter, si les gens veulent te suivre euh, aussi. Donc, intégrer les technologies simples, efficaces et sécuritaires, ça paraît une solution gagnante. À l'école, il ben, faudra voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Une tablette, ça se nettoie plus facilement qu'un clavier d'ordinateur, évidemment. Hein? Donc, ça peut être un choix, si on a restreint des technologies à l'école, de choisir des technologies euh, qui sont simples, efficaces et efficaces. Donc, une tablette, ça se nettoie plus facilement avec une petite lingette alcoolisée. Là, ça va très bien, ça va vite, puis c'est fait. Donc, euh, euh, on poursuit. Le prochain niveau, c'est prendre en compte des considérations éthiques. Alors, je parle de considération éthique. D'abord, première précision, là, je sais que tout le monde le sait, mais des fois, on a des petits réflexes qui embarquent vite, vite, vite, vite L'éthique, ce n'est pas de la morale. Ce n'est pas la même chose. Bon, il y a certains éthiciens qui vont dire, ben, c'est la même chose, si vous trouvez l'étymologie du mot, ça veut dire à peu près la même chose. Mais dans notre culture, notamment au Québec, faire de la réflexion éthique ou faire la morale à quelqu'un, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein? Je sais, vous, les enseignants, vous aimez tout ça qu'on vous fasse la morale, hein? Vous adorez ça, hein? Hein, oui, hein? non, non, personne n'aime ça. Personne n'aime se faire faire la morale. Hein? On n'aime pas ça. Personne n'a le goût de se faire dire quoi faire, comment agir, comment bien agir, puis de se faire dire que ce que tu as fait, c'est mal, ce n'est pas la bonne chose. On n'a pas le goût de personne dans ce morceau. C'est normal, OK? Mais par contre, réfléchir, et ça c'est vrai pour vos élèves aussi, hein? mais à l'école, souvent, on est pas à leur dire quoi faire, comment le faire, pas le faire. c'est bien ce que tu as fait, non, ça, ce pas bien. Oh! Souvent, on fait la morale à nos élèves c'est beaucoup plus utile de les amener à réfléchir par eux-mêmes sur des questions type, mais ça, c'est plus complexe, c'est un petit peu plus difficile. Réfléchir et pas réfléchir, c'est un exercice beaucoup plus complexe, mais vraiment payant, très, très, très payant. Première chose à dire si on veut faire réfléchir et pas réfléchir, c'est d'éviter de transmettre ses craintes. Et quand on utilise des technologies à distance, je vous donnais un exemple la semaine passée, euh, Jennifer, que, dans le récit, elle a donné un atelier sur, euh, sur la formation à distance, justement, et elle me disait qu'il y a une enseignante, euh, il y a des enseignants qui disaient « Ah, ben là, nous, on va interdire la capture d'écran. » Puis là, elle dit, parce qu'il y en a que, quand ils font des captures d'écran, ils peuvent faire une capture vidéo, ou mettre ça sur TikTok, faire une drôle, faire puis faire ça devenir virale, puis moi, je vais devenir comme un, un clown sur la planète, j'ai pas le goût, donc je veux pas vous passer de capture d'écran. Mais pourtant, la capture d'écran, quand on est en apprentissage à distance, c'est un outil extraordinaire. Vous venez d'expliquer quelque chose, je fais une capture, je fais une capture vidéo de votre explication, je peux la réécouter en boucle pour faire des tracés, des chemins dans mon cerveau, hein, que ça aille bien. Ça va super bien, c'est très efficace comme technologie, comme fa façon de travailler. C'est pas faire la capture d'écran qui est le problème, c'est ce qu'on fait avec. Et si vous dites à vos élèves, euh, je ne veux pas que fassiez de la capture d'écran parce que je ne veux pas me retrouver sur TikTok, Donc, tous les élèves qui n'avaient pas pensé à faire une capture d'écran sur TikTok viennent d'avoir l'idée, puis avoir le goût peut-être de le faire. Hein? Donc, quand se transmettre ces craintes, c'est plus risqué que les élèves le fassent que si on les fait réfléchir. Alors, on les faire réfléchir, comment on peut faire ça? Bien d'abord, si, en leur demandant quels sont les éléments qui peuvent permettre de comprendre de, de, de quels sont les éléments qui peuvent être bénéfiques. Au fait d'utiliser, par exemple, la visioconférence, de travailler ensemble plutôt que juste de se parler au téléphone ou que je fais juste vous envoyer un courriel avec les tâches que vos devoirs à faire, vous me les renvoyez par courriel. Si on fait de la vision ensemble, c'est quoi qu'on va gagner, c'est quoi que ça va nous apporter? Donc, faire nommer aux élèves tous les gains qu'ils peuvent avoir sur leurs apprentissages, sur leur bien-être, sur leur sentiment d'isolement sur le fait de voir leurs amis, de, de se rencontrer avec leurs amis, tout faire nommer ces gains-là que ça a pour eux, mais aussi leur faire nommer quels sont les risques, les dangers ou les problèmes que ça pourrait susciter. Et comment ça, comment ça pourrait nuire à soi, aux autres, à mon enseignant, à mes apprentissants, de nommer toutes ces choses-là avec nos élèves, puis ensuite de ça, de les mettre à contribution pour nommer des règles, une manière de faire qui permettrait d'éviter ce, qu ce qui serait les conséquences négatives, puis de gagner dans les éléments qu'on veut, qu'on veut avoir. Ça ne vous empêche pas de nommer explicitement les valeurs auxquelles vous accordez de l'importance, comme par exemple si vous dites « moi pour moi une chose qui est fondamentale », c'est le respect. C'est important qu'on se respecte. Alors nos, nos règles, j'aurais besoin qu'elles témoignent de ça. Et si vous projetez vos craintes sur vos élèves, le risque, c'est vraiment que ces, ces craintes-là se transforment en réalité. Un autre exemple, euh, un, euh, un témoignage d'une enseignante qui avait commencé à faire de la formation sur Teams avec ses élèves à distance, et là, on s'est rendu compte que les élèves avaient accès au groupe en dehors des, des, des séances de, de, de, de, de, de visioconférence et qu'ils avaient commencé dans le clavardage à, à écrire toutes sortes de choses, euh, parfois inadéquates, même parfois même peut-être même proche de l'intimidation. Et là, alors, elle a bloqué toute la ferme, elle a tout fermé ça. Elle s'est dit, mais là, comment ça se fait que je fais ça? Peut-être que justement, le clavardage en dehors de, de, de, du cours, c'est un outil extraordinaire pour mutualiser les apprentissages entre eux. Donc, le fait d'avoir un outil, de toute façon, si ce n'est pas dans cet espace-là, il va en avoir d'autres espaces. Alors, s'ils font de l'intimidation-là, c'est peut-être parce qu'ils en font déjà de toute façon ailleurs. Alors, le problème, ce n'est pas d'avoir la salle pour faire de l'intimidation. Le problème, c'est de peut-être pas avoir pris le temps de réfléchir avec les élèves. Justement, si on va avoir cet environnement d'apprentissage pour nous aider à apprendre, bien, quelles sont les règles qu'on se donne, comment on se les met, puis comment on les fait, et pourquoi on les a. Le fait que les élèves aient réfléchi au sens, pourquoi on les met, que c'est eux qui aient choisi ces règles-là. Ça va les aider, eux, à avoir plus d'engagement face à ces règles-là, parce que ce sont leurs règles. Même si, en bout de ligne, c'était les mêmes règles que moi, j'aurais dû m'imposer à mes élèves, parce que ça vient d'eux, c'est leur temps. Donc, effectivement, c'est ce que tu nommes, c'est très, très, très important. Hein. Des fois, on a l'impression que je n'ai pas le temps de faire ça. Là, on vient de perdre un mois et demi, deux mois d'apprentissage. De, de, je n'ai pas le temps de faire de la réflexion éthique avec mes élèves. Non, au contraire, si vous ne le faites pas, vous allez en perdre encore plus après, parce que vous allez avoir à gérer toutes ces situations que vous ne voudriez pas donc, faire de la réflexion éthique avec nos élèves, c'est fondamental. Et ça, ça peut être tout aussi vrai par rapport aux règles de revenir en classe. Si on veut garder une situation physique en classe, ce sont des règles qu'on peut se mettre qui vont faire en sorte qu'on va bien vivre les uns avec les autres. Faire réfléchir nos élèves sur ça, ça va faire en sorte qu'on va avoir moins de temps de gestion des comportements inadéquats après et qu'on va être beaucoup plus efficace dans les apprentissages. Ça va permettre effectivement, comme tu le donne très bien Alexandre, d'autonomiser nos élèves, de leur donner du pouvoir d'action sur la situation, de leur donner confiance, ça va contribuer à leur sentiment d'efficacité personnelle aussi, de travailler en réflexion éthique plutôt qu'en jugement moral ou en règle presse. Allons à l'étape suivante. Adapter la durée des rencontres. Donc, Si on est en distance avec nos élèves et on a besoin d'accompagner certains de nos élèves à distance, notamment en primaire, on ne pourra pas tenir des rencontres très longues. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vécu à date. Puis, vous l'avez peut-être constaté, hein, ça ne peut pas être très long. Ça ne peut pas être avec beaucoup d'élèves à la fois. Plus ils sont jeunes, moins ils peuvent être nombreux à la fois pour que ça puisse bien gérer. Imaginez dans une classe, là, quand tu as Jérémy qui ne tape pas du pied, qui se lève du temps, si on en a 12 devant moi qui sont comme Jérémy, ben, je n'arriverai pas à gérer ça. Donc, j'ai besoin qu'il soit moins élevé Qu'ils soit modulé selon l'âge et les besoins aussi. Pas trop long. Même au secondaire, moi, je suggérais que les groupes, c'est pas plus de 15 à, à 20 élèves à la fois. Et il y a des anciens qui me disaient « Ah, mais là, Benoît, moi, moi j'ai 320 élèves ou j'en ai 240 ou ni ça, là, je peux pas diviser mes, tous mes groupes en deux puis être capable de voir tous mes groupes dans la semaine. J'ai passé d'heures dans la semaine pour voir tous mes élèves. » Mais là, c'est sûr que si on pense avec notre sentier bien tracé, mes 320 élèves ou mes 240 ou mes 120 élèves, que je pense juste de cette façon-là, mais ça se peut que je trouve pas de solution ou que les solutions ne fonctionnent pas. Que là, je vais faire du très frontal avec 30 élèves, et je ne je pourrais pas tenir compte de mes 20 élèves, parce que mes 30 élèves, si j'ai 30 élèves devant moi dans une caméra, je vais avoir de la difficulté à tenir compte de mes 30. Mais par contre, si je pense des choses autrement, notamment au premier cycle du, du secondaire, si on dit chaque enseignant du, du, du premier cycle du secondaire, on se prend un groupe d'une vingtaine d'élèves, qu'on va accompagner tous les jours, dans toutes les disciplines, Puis on va demander à nos spécialistes de nous préparer des tâches à réaliser pour les élèves, des défis à relever. Par exemple, tous les avant-midi, on est en accompagnement de nos élèves de notre groupe, de 20, notre groupe de 20 élèves. Dans l'après-midi, nos spécialistes seront disponibles pour des questions en mathématiques, en sciences, en français, pour s'il y a des questions par rapport aux défis qu'ils ont relevés, C'est juste les élèves qui en ont besoin, qui vont contacter leurs spécialistes pour répondre à leurs besoins, pour être capables de réaliser les tâches qu'ils ont à faire. C'est un exemple, c'est juste un exemple que je vous donne. Au deuxième cycle du secondaire, bien sûr que c'est différent, mais on avec des élèves plus vieux aussi. Peut-être qu'être plus nombreux dans un groupe, c'est plus réaliste. Mais cette idée-là de moduler la, la durée et la, et la, la quantité d'élèves en fonction du, du, de l'âge et du contexte, c'est vraiment important de prendre ça en compte également. Euh, allons au dernier principe, le neuvième principe, faire preuve de flexibilité. Donc, euh, faire preuve de flexibilité, c'est aussi parfois offrir des choix à nos élèves, c'est leur, leur donner la possibilité de, de, de, pour une même tâche ou un même défi d'avoir différentes façons de le réaliser le défi, différents moyens qu'on peut utiliser. Ça peut être aussi des modalités, par exemple, ben, il y en a qui peuvent le faire euh, maintenant, il y en a qui peuvent le faire ce soir, il y en a qui peuvent le faire cet après-midi, vous avez la semaine pour le faire, vous pouvez, le, le, voici euh, cinq défis à faire cette semaine, vous les faites au moment où ça vous convient. Donc, les modalités, c'est d'offrir des possibilités de choix à nos élèves, d'avoir des défis ajustés aussi. Alors, j'ai dans ma classe des élèves qui ont des besoins plus grands ou qui ont, qui ont, qui ont besoin d'être... De, de, de, d'avoir des plus grands défis que d'autres, l'idée, ce n'est pas nécessairement de faire toutes des tâches différentes, mais pour une même tâche, de penser à des niveaux de difficulté plus élevés pour la même tâche, puis de laisser les élèves choisir le défi qui est ajusté à eux. Donc, puis de questionner l'élève qui ne choisit pas un défi assez élevé pour lui, ou de questionner l'élève qui se donne un défi trop élevé pour qu'il trouve le défi juste pour lui. Donc, faire ça, ça peut vouloir dire « je fais une même, je prépare une même activité, mais pour ma même activité », je donne des niveaux de difficultés dans la même tâche qui vont être différents d'un élève à l'autre pour que mes élèves puissent justement euh, être stimulés sans, sans être découragés parce que la tâche est, est, est trop grande ou parce que la tâche est trop facile. Donc, ils se désengagent. Donc, ajuster les défis, donc faire preuve de flexibilité, ça revient un peu à notre niveau d'attente. Hein. Ajuster nos attentes, ça ne veut pas nécessairement niveler par le bas. Ça veut dire d'ajuster, de, d'offrir de, des possibilités avoir de la flexibilité. Donc, ça fait le tour des neuf principes que je viens de voir avec vous. Alors, pour la troisième fois, je vous propose de prendre encore peut-être deux, trois minutes, là, parce qu'après ça, je veux qu'on ait du temps pour la dernière partie. On se prend euh, trois, quatre minutes, deux, trois, quatre minutes pour que retenez-vous de la partie sur les neuf principes, qu'est-ce qui vous revient dans le clavardage ou dans le tableau. On, on va, euh, je vous invite à, à, à inscrire quels sont vos éléments. Ce que je fais, je fais des captures d'écran, des, des clavardages, je les ajouterai à la présentation. Ils vont se retrouver à la fin si vous voulez les trouver, Ils vont se retrouver à cet endroit-là. Donc, je vous laisse euh, écrire euh, vos idées, qu'est-ce que vous avez en tête en ce moment par rapport à ce qu'on vient de dire. Euh... Donc, Karine, tu as une modalité qui est de faire des vidéos. Euh, oui, c'est intéressant de faire des vidéos. C'est vrai que, que faire des vidéos, ça peut être intéressant, mais c'est exigeant de faire des vidéos. Puis, euh, ça convient à un certain nombre d'élèves, mais beaucoup de recherches ont démontré que juste visionner une vidéo, ce n'est pas toujours euh, nécessairement euh, probant, hein, parce que et dans une bonne vidéo pour qu'on puisse créer un, un apprentissage chez nos élèves, ça va nous prendre, euh, instaurer un conflit cognitif dans la vidéo. Ça veut dire que ça demande beaucoup de travail, c'est pas si simple à faire. Alors euh, je pense que, euh, que vous pourriez discuter avec votre direction sur les, les, les recherches que disent les recherches en sciences, ne démontrent pas que nécessairement une vidéo c'est plus facile. Mais vous pourriez faire des capsules d'information, qu'elles soient vidéo, qu'elles soient textuelles ou qu qu'elles soient autres, avec des défis à réaliser, et offrir des plages horaires, c'est là aussi qu'on peut changer notre manière de faire, c'est-à-dire au lieu de dire « je vois tel groupe à telle heure, bien, moi j'ai des plages horaires, tous mes groupes, vous êtes disposés, vous pouvez venir me voir au moment où ça vous convient », donc offrir de la flexibilité dans l'horaire aux élèves, ça pourrait être une autre façon de faire. En tout cas, à, à vous de voir, Karine, mais moi je vous propose de, des fois de questionner vos directions, parce que tout le monde on est dans le nouveau, puis on a tout le monde besoin… De, de développer de nouveaux réflexes, de travailler de nouvelles façons. Se faire confiance pour, avoir, euh, pour pouvoir faire, euh, leur faire confiance absolument. Euh, de la flexibilité, la force du réseau est importante pour développer les compétences technologiques, absolument. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique, tout à fait. Hein, on est, on est, Valérie s'appelait en plein ça la compétence numérique, la, le cœur de la compétence numérique. Mainten, maintenir la relation peut, permet d'instaurer D'autres peu d'autres principes, absolument, donc euh, c'est euh, gradué, absolument, merci euh, Isabelle. Il faut d'abord développer une confiance avec les élèves, comme au début d'année, oui, il faut persévérer dans le changement et sans lâcher, absolument, c'est vraiment très important, euh, Harold, effectivement, tu as tout à fait raison, c'est comme si on commençait au début d'année, hein. on, on ils ont été absents de l'école, nos élèves, presque l'équivalent d'une vacance complète d'été, alors ça c'est important, c'est déterminant, ça, ça joue beaucoup. Raymond, il faut s'adapter en fonction de la capacité de visioconférence, permet de maintenir le lien, de favoriser l'apprentissage, absolument. Et travailler en, en équipe, tout à fait. Faire hein? ah, du travail d'équipe, ça peut être une façon euh, gagnante, Daniel, tu as tout à fait raison. raison. Euh, L'importance de maintenir le lien, travailler en, avec les technologies connues, faire preuve de flexibilité, tenir compte des contraintes éthiques. Os euh, merci, Oksana, tout à fait, absolument. S'ajuster. Euh, un RAI pour l'apprentissage, absolument, euh, Mélanie. Euh, euh, excellent, bien, on euh, voit voir différemment, Eric, tout à fait, hein. changer notre cerveau, trouver d'autres façons. Alors, merci de partager vos idées dans le clavardage, ça va être très, très riche, merci beaucoup de, de, de ce partage-là, vraiment de très bonnes idées, merci beaucoup, c'est beau de vous voir en action, absolument. Euh, je vous, euh, je vous propose maintenant qu'on euh, aille à la dernière partie. Je suis désolé, je vous arrête dans votre action un peu, parce qu'on va manquer de temps, puis je voudrais qu'on ait quand même un petit peu de temps. On a vu les trois concepts théoriques, hein, le fonctionnement du cerveau, la dimension affective et les neuf principes. Si on essaie de mettre ça en pratique maintenant, si on essaie de prendre ces trois éléments, en fait, qui sont plus que trois, là, mais trois là, mais ces trois grands éléments-là, qu'on mettait la main à la pâte ensemble, tout le monde, pour essayer de voir comment on pourrait transférer ça en action, c'est ce le défi que je vous propose maintenant. Donc, si euh, Alexandre va vous mettre le lien vers la diapo qui est là, si vous n'avez pas ouvert le, le diaporama tout à l'heure, hein, parce que vous avez les liens vers chacune des salles, il y a, il y a plusieurs documents, en fait, c'est tous des documents qui sont pareils, okay? dans chacun des documents, vous avez euh, des différents rôles dans une école, je les ai regroupés par cycle parce que dans des documents collaboratifs, quand on est trop nombreux, ça ne fonctionne pas super bien. Alors, euh, vous allez dans le groupe qui vous correspond le plus à vous. S'il n'y a, a aucun groupe qui est parfaitement ce que vous voulez, ou ce que vous faites, ce que vous travaillez, ce n'est pas très grave. Mais ça va vous permettre d'aller de, de, de, proposer des actions, tout ce qu'on vient de voir là. Vous avez déjà nommé dans les clavardages des éléments, vous pouvez même faire du copier-coller. Allez mettre ça dans nos documents. C'est un document que j'ai déjà commencé. Là, il, y a, il y a deux semaines à la COF, j'avais animé un atelier pratiquement semblable à celui-ci. Il y a plein de gens qui ont proposé des, des éléments. Au sommet du numérique la semaine passée, j'ai aussi d'autres participants qui ont complété, qui ont enrichi. Hier, je tenais le même atelier deux fois, donc j'ai des gens qui ont qui sont venus euh, qui sont venus euh, participer au à l'atelier et donc qui ont euh, qui ont complété, qui ont enrichi ce document-là. Et je vous invite tout le monde à vous aussi venir enrichir ce document-là. Alors, ce que je propose, c'est qu'on se donne cinq minutes pour aller dans un des documents et d'aller entrer des suggestions de ce que vous, vous pourriez faire pour enrichir euh, en fonction de votre contexte ou de votre rôle ou même du rôle d'un autre acteur. Ce n'est pas obligé, je vous dépose juste de donner des suggestions pour, vos, pour vous comme acteur, de dire euh, ce, ce qui vous permettrait ce que vous pourriez faire. Donc, vous allez dans un des documents, on se donne quelques minutes donc, euh, merci Alexandre, tu vas donner des liens de certains des groupes, mais sinon vous avez le lien vers le, le document qui va vous donner accès à tous les documents. Je vous invite en fonction de, de, du rôle que vous jouez, de ce que vous faites, d'aller prendre un de ces documents-là et d'aller proposer des suggestions parce qu'en mettant ensemble notre intelligence collective, on va se trouver plein de solutions. Ça va vous faire en même temps une bande d'idées à suggérer à votre équipe école pour dire eh, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Vous allez peut-être trouver des idées géniales que d'autres ont eues avant vous. Et, et donc, euh, euh, ça va vous permettre de… de... De, de partager, de relever ce défi là ensemble. Alors il est, il est 55, il nous reste 5 minutes. Alors euh, merci pour les gens. Si après l'atelier, vous voulez continuer d'enrichir ce document-là, bien vraiment, vous êtes les bienvenus. C'est un document collaboratif, c'est de l'intelligence collective qu'on construit tout le monde ensemble.